Voici Claire, elle est responsable formation. Sa mission, développer les compétences des collaborateurs au service des enjeux de l'organisation. Tous les jours, elle répond aux besoins individuels et collectifs de formation. Quand c'est nécessaire, elle échange avec l'équipe des conseillers formation Cegos ou avec Guillaume. Interlocuteur privilégié, il l'accompagne pour trouver la solution la plus juste selon ses enjeux. Ce matin, Claire souhaite concevoir un dispositif de formation pour des directeurs opérationnels. Guillaume l'accompagne dans sa réflexion et l'oriente sur le meilleur profil d'expert pour concrétiser son projet. En visioconférence, elle échange avec le consultant, qui créera et proposera un dispositif formation pertinent et adapté aux attentes opérationnelles. Claire poursuit sa journée en travaillant sur les besoins individuels de formation. Elle finalise les inscriptions dans l'espace client sur le web. Cette session de formation est garantie, ils sont tous les deux rassurés. Les inscriptions et commandes se font en ligne très rapidement, via son espace client, sur segos.fr. Les stagiaires ont accès dès leur inscription au Learning Hub at Segos et à toutes les ressources qui leur permettront la transposition en situation de travail. Pour s'assurer de l'engagement de chacun dans sa formation, Claire consulte les bilans d'activité de ses collaborateurs quand elle le veut, d'où elle veut. Elle et son équipe apprécient aussi la simplicité d'accès à tous les documents administratifs disponibles en ligne. En choisissant SEGOS, Claire facilite son quotidien. Elle a relevé ses défis et permis aux collaborateurs de son entreprise de gagner en compétences et efficacité.